Et bienjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live, un, un nouveau let's play aussi également. On va faire un let's play sur Sonic Aventure DX. Normalement j'ai dû faire le let's play en vidéo, mais je me suis dit que ça un peu long. Du coup je vais faire comme un 64 un Randomizer et faire très peu de parties, mais d'en euh, faire beaucoup quand même. Je, je sais pas, si c'est... Si, voilà, parce que c'est plusieurs parties en même temps. Bon, on va commencer de suite, faire aventure et on va commencer avec Sonic, alors... Ah, ta <rire> alors, je vais chercher euh, la vidéo Sonic Adventure DX, pourquoi Parce qu'il n'y a pas le son du jeu comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de son du jeu, donc c'est assez étrange, il est vrai c'est assez étrange, donc wow. bien. On va prendre les scènes, une une. <rire> attendez, Voilà, voilà c'est un trou, il s'appelle être... Jouk. Voilà. Oh, oh putain! On chère avec leur mail. Bon, il n'a pas de son au début, mais là, il y a du son. Coucou, coucou, coucou. Je fais des voix tout. Oh yeah, ça bouge! Ah merde, c'est pas en français! Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Oula, le son du jeu! Enfin, ouais, je vais voilà. Ouais, c'est un peu décalé du coup, à cause de la pub. Tiens ça rends-toi! On va remettre la première scène, mais bosse 0, voilà. Ah ouais, ça va être, enfin être amusant. Ok, donc versus 0, donc la prochaine scène c'est... j'ai dû chercher en fait une vidéo euh, all cutscene attendez là all all cutscene voilà on a toutes les cutscenes en 198 C'est avec... Ouais. Voilà. Voilà. Je suis obligé de faire ça comme ça. Oh là Parce que même si... En fait, je l'ai... Vous allez rire, je l'ai eu sur Game Jot n'est pas une blague, je l'ai vraiment eu sur Game Jot Eh hey, viens ici, puis où tu vas. Ah faut peut-être mettre des côtés pour le prochain épisode. Bon il y a un peu de. Il y a un peu de décalage. Je sais pas qu'est-ce qui.. Tu sais pas que Ok, c'est en cause de Mmh. Hein? Quoi? T'es? Attention, il va se crash! Ah Tails Je sais pas ce que je vais faire de toi. Bah, le bâtard! Donc le prochain niveau, voilà. On a que les que de scène le son. Voilà, je sais... Aïe, j'arrive à traduire quand même. voilà C'est un peu compliqué quand même de traduire. Oula, oh oula, oh oula, Sonic, la qu qu ce qui se passe <rire> Sonic, il devient fou, Sonic. Ah non, j'ai arrêté de crier comme ça. Oula. Oh Prends le nom Voilà, poste Aïe <rire> Qu'est-ce qui s'est passé là Sonic genre il s'est cogné et puis tout, <rire> et du coup il n'a a pas pu aller jusqu'au bout. Ah non, n'importe quoi. <rire> j'ai gros oeuf. Mmh. <rire> mmh. Wesh, mais non, mais Sonic C'est Sonic là ou c'est un autre jeu <rire> Attends. bizarre, mais il n'y a pas. Merde. Attends, y pas euh... Ma souris n'apparaît pas sur euh, le jeu. Je vais faire ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Ah merde, on la voit pas quand même. Merde. C'est bon ça. Non. Ouais. bon Non, c'est juste pour arrêter l'enregistrement quoi. Donc ça on fera ça dans une heure Pou t'es plus rapide qu'un orc ouais, je veux pas se dessus ça ouais ouais c'est bizarre hein. c'est pas comme la version que j'avais euh, avant ouais je l'ai vraiment eu sur game jot, le jeu en plus ouais euh, comme sonic mania comme sonic mania je vous jure que même sonic mania je l'ai eu euh, sur game jot, et les gens euh, ils vont dire mais n'importe quoi tu l'as pas eu sur game c'est pas possible ainsi ah, je l'ai vraiment eu sur game jot, et sur game jot il est gratuit c'est dingue c'est ça vous éteint, je veux dire. Si je sens ça vous étonne, éteint, tu te dis bah possible. Sonic, Aventure DX sur GameJolt. Vraiment sur Steam, ok. Je comprends, mais sur GameJolt. En fait GameJolt c'est un site où il y a tous les Sonic.exe en fait. Voilà. Bah pas que ça mais voilà. C'est aussi le site où j'ai eu Egg for Bart aussi. Putain, je suis mort. Vous eh, avez vu ça Je suis passé à travers. Enfin, C'est ça le problème de ce jeu. C'est est fun à jouer, il est marrant et tout, mais quand tu appuies sur B comme un gogol, euh, la vitesse elle est trop, elle est trop pour le jeu, la vitesse. Et du coup, tu peux passer à travers euh, les barrières. Voilà. Vu que il euh, y a Sony qui prend trop de vitesse en fait, et du coup, tu peux passer à travers les barrières et aussi faire des trucs de malade mental. Non mais c'est n'importe quoi ça c'est. Normalement tu dois faire ça pour spin dash ça va, c'est pas trop rapide. Même, même ça va, ouais. En plus j'étais mort quoi à la fin. Attendez bon. Vas-y. Voilà. Ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Euh, J'utilise un vidéo prototype. Il y a certains bugs, mais tout va bien. Pourquoi tu utilises pas mon plane euh, mon avion de Merci pour ça aussi. Tada! Ah! Une émotion de chaos! Ouais, j'ai trouvé comme ça par hasard sur ma route, c'est une test, je fais de mon mieux. C'est le Enfin, tu peux jouer avec S maintenant. Voilà, je mets un peu le son du de Station Square. Euh, je mettais juste le son un petit peu de Station Square. C'est pas pour moi, ça. Est pas maintenant, ça. C'est pas Donc c'est pas ici. Alors, je mettais un peu le son de Station, Station Square. Ah, c'est compliqué, c'est comme sur les Simpsons. Est... Les Simpsons, vous savez, vous vous souvenez, j'utilisais un animateur PSP, sauf que le jeu était euh, pas en français. Comme <rire> Pas en français, du coup, bah, j'ai cherché la version française quelque okay, part. Bah. Ouais, faut juste monter euh, au. à et là, il y a Ragman. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout Je pense à rien. Sonic Regarde, c'est un objet qui part, silence! Je suis dedans, un vrai le génie le plus. le plus important du monde. C'est ça. C'est ça, que vous loser. Okay, okay. Voilà. voilà, donc j'espère que ça vous plaît quand même. Ouais, je ferai une nouvelle police dans la journée. Ok, ouais. Allez, comment descendre là? Yes! Ouais! Ça, c'est comme les beaux gosses qui arrivent à faire ça du premier coup. Ouh! C'était cool ça. Ouais, c'était assez rapide. continue de Well, Ha, ha. Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Without raison, emeralds Après euh, voilà. euh, Après il y a le pour nous aider. Le niveau du casino là, ah oui, c'est vrai, c'est pas en français. Je peux comprendre. Attends ou plus on peut quitter juste deux secondes et mettre ses sous-titres français. Ouais, je vais faire, oui, je vais c'est pas grave. du coup. en fait on va juste euh, euh, langue message texte langage anglais texte français voilà c'est bon on va à l'aventure et voilà Alors, texte français pour pas que j'ai eu le flemme de, <rire> voilà, de lire voilà j'ai la flemme de lire voilà Marqué je suis Sonic de Lecturagu, voilà. Donc là avec moi il doit être à, à Station Square. Donc a dit quoi, calme c'est vrai Allez au Messie Queens, on y trouvera souvent des choses. Ah c'est quand même... Ah ben bah non je croyais que c'était maintenant le casino. Non, non c'est pas Coup, cette petite calme là a dit quoi? L'atelier voilà. des aides doit être euh, ici quelque part. Ah oui, l'atelier de tels, ouais. vrai. On va pour. Ah non, d'accord. On sonne, on dirait une clé. Le motif doit. De... Voilà. Je peux le venir mais c'est sympa. Non, mais je sais un peu où il faut aller, des fois. C'était pas là, j'allais trop loin. Ah, c'était pas là non plus, super. C'est. Je suis trompé quand même. Ah non, c'est là. Ah non, Voilà pas là je sais quand même me tromper, c'est pas grave. C'est ça le trou. Il est autre part ou pas Non, non, c'est bien là. Il continue à le singe, c'est pour le gars. Ça change ou quoi? Ah non, c'est pas... pas dans ce trou là. Il y a un autre, y a un autre trou pas loin. C'est à côté, je pense. À chaque fois, on cherche le niveau, c'est un peu de fond. Je sais que c'est à côté d'un explorateur, mais. pas non. C'est là. Voilà. C'est la caméra, c'est sympa toi la caméra avec moi, la clé flotte ah, La caméra est très sympa avec moi, je enfin, crois c'est une scène. Trouver la clé et moi. Voilà, regarde. Ah, c'est niveau sur le défleu ah oui, c'est le deuxième niveau ça, je trouve maintenant. Ouais, je crois dans ma tête, je l'ai remis Steakwing... Dans le casino, dans ma tête. Dans ma tête, genre, ça, ça, ça faisait casino. Oh. Voilà. voilà, voilà, voilà, voilà, Là, j'ai fait un spinach normal, je suis quand même passé à travers. J'ai juste foncé sur toi, Tels, hein. Pourquoi tu. T'as mal coup... J'ai l'impression que c'est le sony Dreamcast. Mais en fait, non. Je suis n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a une version GameCube PC. Et aussi une version Dreamcast. Oh, je suis passé au-dessus. Putain, je suis trop fort. Ah, trop fort. Quand même pas, faut pas présenter quand même. Peut-être. Euh, non, je vais pas faire un montage. Ouais, là c'est sans montage et tout ça. Là hein. ouais, c'est avec du montage et du tout. Hein. Ouais, je pense que je vais faire un let's comme euh, vous savez, j'ai fait pour euh, Sonic, euh, Mario, Son 4, mais J'ai fait euh, un let's en live. J'ai fait plusieurs lives, mais bon voilà. Après, j'ai les musiques sur moi de Sonic Adventure DX, mais c'est pas en vrai. Mais le mec a fait le dossier, il s'est trompé de comment, il s'est trompé de quoi déjà, de dossier, de fichiers pour les musiques. Il y a mis d'autres fichiers qui n'étaient pas les fichiers du jeu. Et du coup, bah voilà, Et du coup, on n'a pas le son du jeu. Voilà, c'est pour ça que. Du coup moi ces musiques là je les utilise pour faire des musiques pour les, les musiques pour les mettre dans les vidéos. Voilà. Vous savez, euh, des fois je mets des musiques dans mes vidéos. Comme dans Egg for Bart, j'ai fait un montage où j'ai mis des musiques. Euh, voilà, voilà. Ah, je monte comme ça moi. Peur les prendre, bon, apparemment, ouais, on peut descendre comme ça. À chaque fois, je vois pas la caméra, donc euh, je préfère pas. Ouais, c'est euh, ce qu'on m'a dit. ouais. Oh, J'ai eu peur que j'allais mourir encore. Je vais éviter de faire ça trop. Parce que voilà, après, dans ce jeu, on peut gagner beaucoup de vie. Hein. Une... Okay. Donc la ticale à manger, je crois que c'est là, là, ouais, là qu'il faut aller dans les égouts. Mais c'était le de violette, on l'avait pas Déjà C'est vrai, on l'a perdu et euh, Eggman l'a caché dans ce truc. Il y a des égouts. Oh, on est entré quelque part pour les égouts. Ok. Alors, tu vois, les égouts. On va chercher une upgrade. est dans les égouts. Ok, juste là. Moi je fais ça. Oh, ça va plus vite ah mais quand, je, quand tu quand tu traites pas et tu fais ça pour la première fois hop là ah tu vois Sonic qui est encore passé à travers la barrière voilà ah oh mais putain mais j'arrive pas allez tourne la caméra non je me disais un professeur ah oh, c'est bien c'est bien oh mais putain c'est bien à hein, moi wow, être fier ces élèves <rire> non oh mais putain ça comme faire le let's play ça va me saouler Ah oh, oh. mais putain Ouh, cette technique je la vois beaucoup sur Youtube donc je vais l'essayer mais putain, en plus je vois rien. Correctement, donc.. Oui, non Mais non, mais. Mais non Mais non J'ai même pas sauté Sonic qui passe à travers les plateformes Mais non, mais.. Vous avez vu là Sonic il a bien tout traversé. Hein, oh mais je suis pas dingue Pourquoi tu traverses pas là on part en dessous, mais par au dessus si tu traverses. Quoi. Ah le là, il veut faire une heure ça à, à cause de ça là. Il faut passer où là d'ailleurs Je sais pas où il faut passer. Il faut pas vraiment faire ça quoi. Ah voilà. start light speed shoes press and hold the action button to draw power once you have enough power release the button and you can use the light speed dash the light speed dash lets you raise told wings at light speed as long as there's a trail of wings, you can go just about anywhere hai ben fatto tutti gli upgrade andiamo ouais, mais... bene c'est vrai qu'un je Là on va ressortir par le magasin. <rire> euh, donc maintenant faut qu'on y retourne là-bas. Faut qu'on retourne au casino normalement. Ouais, donc le grip elle est pas obligatoire pour l'instant. Tu... Ouais, non, c'est mieux d'avoir. je cherche une grette. ça c'est le train c'est pas bon c'est pas ici je sais pas accéder là ah c'est ici on monte sur les escaliers on ouvre les deux on fait ça et on fait du Diego et voilà on est go et j'étais trop loin Bien joué! C'est pas compliqué, hein. moins compliqué que l'autre, disons. Ouais, j'active la porte! N'importe quoi! Mais, mais où il va, Sonic, à chaque fois? Après, c'est pas obligatoire, hein, surtout que. Voilà, et j'active ça après. I need to store power for the light speed dash. Moi ouais, casino, I je pense on peut rappeler dans le display j'ai fait le niveau en 30 minutes, c'est un peu... Je sais pas. Hop là On a ça. Le mieux c'est 4 ans ouais. Mieux à l'écart de monter. Ah non plus. Mieux c'est quoi C'est pas ça c'est ça voilà. Ah, ouais. ah il était là en vue depuis tout à l'heure. Ah non, c'est pas celui-là. Bon c'est pas grave. Voilà. C'est le bouton A hein, pour le faire. On a deux sons ce... donc deux deux balles. Ah il faut shooter les cartes dans ce truc. cartes je crois ou cinq je sais plus où ça monte ou une 4 je sais pas c'est aléatoire je suis à fou ou 3 même je sais pas ah, je crois que ça va jusqu'au haut alors on va jusqu'en haut en fait sur les cartes que gagner dix ans enfin, que dix ans moins attends on... pas trop voilà les assurances c'est très intéressant quasiment bon, franchement c'est intéressant <rire> pas du tout c'est le pire truc casino, je trouve Là, ça va j'ai eu pas mal ah c'est mieux là ici c'est mieux parce qu'on peut retourner plein de cartes ça va beaucoup plus vite ici surtout que son équipe bondit dans tous les dans tous les sens ah, j'ai retourné une carte là. 400 anneaux. 400, c'est un peu... Ah, c'est quand même, je crois, je gagne des anneaux en touchant les cartes. Ah non, c'est des par là-haut. Ah ouais, mais si tu les as déjà eu euh, tu peux plus les avoir, quoi. Oh. One pair, one pair. On va notre tour Je déteste. Je déteste celui-là. L'autre, il mieux, ça nous emmène dans les ébouts. Je sais pas si celui-là il va nous emmener dans les égouts. Non tu vois, ça nous emmène pas là. quand même. Mais Sony, qui de faire des spindash. De homme il attaque partout là. C'est plus rare, ça me fait chier. Je vais me donner un truc Des Ouais, c'est marqué une aide. Ouais, c'est quoi Ah, c'est celui-là. Ah, voilà, c'est celui-là. Celui-là est mieux. En fait, ça nous emmène dans les égouts. Je Oh, d'accord, super. <rire> ça commence bien. Oh, le qu'on a fait dans le lesplay, enfin les voilà l'esprit chien je suis un, un troller professionnel je fais user oh les à ah bah non shit. non non pas lui mais pourquoi il fallait que je tombe sur eggman ça perd ça fait perdre des anneaux non pas tout non putain oh j'ai presque eu les anneaux. presque c'est bien presque hein. Ah oh, mais j'ai rien eu Les tels c'est bien oh. Oh. Oh, Au secours au secours Au secours Je vais rester encore longtemps ici Après que je regarde mes anneaux 160 anneaux Je suis presque à 200 200 anneaux c'est bien Allez là Oui j'ai rien eu, Blague j'ai eu les anneaux là vous avez bien vu, c'est des cheaters, ah voilà, voilà 200 anneaux, on va déposer ces 200 anneaux, ah mais non, on va pas les y... ah, bon, j'ai traité d'autres de combien de... Arrête Sonic, des chiens. Ouais, plus 200, 200 rings. Mais what Arrête de gueuler comme ça. C'est pas intéressant, c'est niveau. 207, non. 213, 215. Je vais pas compter à chaque fois, mais 200 c'est suffisant. Ça rien en plus. <tousse> ah non, 200 c'est suffisant. Je regarde, <rire> je rigole. 3000 à nous, d'un coup, là, comme ça. Non, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a pas marché. Bizarre. Pagman. Je suis le chien, je suis pas pour <rire> mais genre c'est pas seulement le milieu c'est sur le côté aussi mais non mais quand tu tombes sur eggman euh, c'est pas très euh, fun parce que ça dure encore plus longtemps ah oui c'est vrai tu peux les avoir qu'une fois je sais pas pourquoi une fois c'est bon hein. Si je touche que les bumpers, on n'a pas fini. j'ai eu presque Sonic. Sonic, j'ai jamais eu. Avec mon thèse et les Rings, c'est le seul que j'ai eu. What? What? <rire> Sonic? Oh mais, sais quoi, j'ai les anneaux, ça te bouffe ça? une catch, okay. Ça fait faire où là? Ah merde, super Après, si on tombe dans les égouts, pourquoi pas? T'as vu ça? 10 minutes qu'on est dans le niveau, c'est long! C'est long, 10 minutes! Hein. Ouais, D'accord. Ouais, on est tombé dans les euh, années, dans les années, excusez-moi, c'est ça Regardez, on va faire. Voilà! 120! Ça se passe pas assez! Vite Sonic. Ah dommage, dommage, j'ai presque eu la télé. reste tous les anneaux. Et, et, et, et. Sonic, je sais pas pourquoi euh, dans cette zone-là, il va extra vite. C'est pourquoi. Ah j'avais beaucoup plus la taille. Je vais vous ouvrir, mais ai pas encore fait. Hein. Ah, apparemment il y aurait une. On dirait beaucoup plus éteint cette. Ouais c'est bon, on a assez. On a assez d'anneaux. Tu vois, c'est pour ça que je veux aller dans les égouts. Parce qu'il y a plein d'anneaux partout. C'est les gens qui jettent leur argent, tu sais pour quoi. Attends, j'ai peut-être une idée. Oui, oui, oui, c'était une bonne idée. <rire> <rire> ok Denis. On n'a pas toute la musique. Ouais. C'est humain ça! C'est humain ça! C'est humain ça! pas besoin de dire ça! ça, ça. ça, ça. ça Il mmh. des... est sorti. D'accord. J'ai déposé des animaux le plus possible. What? Ah, j'étais pas obligé, c'est pour ça. Allez, vous pouvez pas les prendre normalement, j'ai un bouclier. Bah ils sont pas très cool. Bon, bonjour, Thèse. Je te fous là. De... <rire> Et on doit aller au Mystic Rings avec elle. C'est pas ici. Non, c'est pas là. Je suis con. Bon, oh, il y a du salir, hein. J'ai mis sauté de français, esprit. Comme ça, <rire> comme un fou furieux là, oh là là, c'est bon, c'est bon, en hein, bon. bon, deux coups. allez, on doit chercher cette émeraude. Hein. Hein. Encore une fois, magique. Gigolos, c'est bon. C'est nous et pas non plus. Hein. C'est pas le pire. On est pire d'ailleurs. enfin on n'a pas, on n'a pas les musiques non plus. Mais bon, on a, on a les scènes. Euh, les scènes d'enfants, c'est délire. C'est bon. Ah presque. Ah Je suis tombé tout en bas finalement. Ah si je l'ai eu presque. Qu'est-ce que je fais moi? Je me porte quoi Tout ça, non? N'importe quoi. Ouais, ah! Voilà, je suis. Je suis Sonic là. Ok, Sonic. Vas-y. Fais du snowboard. Comme dans Sonic euh, Sonic 3 j'ai fait sur la chaîne mais que j'ai pas revenu depuis <rire> on est trois mort mort depuis Ouais. Wouh wouh voilà, j'ai raté euh, la, la, la figure. Non, encore une fois c'est n'importe quoi. Ah mais Une vie, et chaque 8 hein. en 40 minutes, <rire> je voir si ça, ça si je faisais ça. <rire> Sonic fait du snowboard sur un mur, n'importe hein, quoi! <rire> Regardez, oh, snowboard sur un mur, allez! <rire> non, <rigole. rire> mais wesh, mais mets qu ce qui fout, Sonic? Ah. là pas Il n'a pas fait son Ah. figure Ah. À... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, tu danses, Sonic C'est bien se balader dans le Steakwing et euh. Oulok, oh tu fais Sonic encore. Mais il aime bien monter sur les murs lui <rire> Il aime bien courir sur les murs. Oh, Normalement c'est Knuckles. Knuckles il me dit. Eh What's up something bugging you Ouais. C'est bizarre, hein? il y a des décalages sur, sur ma vidéo et sur bah, son ai meilleur centre. Oh non, le chaos! Ce des aventures 2 bizarres. C'est une impression. Bah, en fait, il y a la même couleur que Sonic Aventure 2. Pas les couleurs euh, normales. Si pas, euh, ça me raconte. <rire> Ce que je viens de faire, ne faites pas ça dans la vraie vie. Oula pas mort ah voilà c'est bon non il est pas mort pourquoi t'es pas mort tu meurs pas de dos ah bah non non tu meurs pas de dos bah non c'est une mais pourquoi il se fusionne pas avec cette eau là je pense pas c'est pas parce que c'est la même Ouah je sais pas que je veux je me laisse enfoncer dans l'eau. Il l'impression qu'il ne me touchait pas là. Oh je suis là. Oh. Ah je suis sur un nul faire cette fois-ci. Oh, the Gaia. Behold my floating les décalages sonores et tout euh, c'est pas normal normalement je le mets au même moment ça euh, décalage peut-être que chez lui ça bah, avec un petit peu plus chez moi je sais pas bizarre mais non mais en fait je vais mettre avant que j'arrive euh, à l'atelier okay. C'est important que tu as vu Tu as vu ça Moi j'ai... Euh, je vois les deux scènes, mais c'est pas la même chose sur mon pc que je remets. On a quand même une musique. On en fait ces derniers niveaux, hein Je sais pas. Sonic, monte C'est parti pour euh, dernier niveau, peut-être, euh, ouais, dernier niveau de l'épisode 1. Hey, ils ne touche pas alors je bouge même dedans. Je bouge pas, ils ne clochent pas. Ils ne m'ont pas, pas encore touché. Je suis sûr si je les mets là, je ne touche pas. C'est une technique. Il rester là. Mais non mais... Non mais je fais en... C'est trop bien cette place Aïe Ah bah si vous vous faites toucher par le dernier avion je pense. Aïe 5, on a fait 5, non I can't it. Oh no, for him. Du corps Vous allez comprendre pourquoi. <rire> Je vais comprendre très vite J'ai vu dans sa vidéo son jeu lag en fait c'est pour ça que c'est pas en même temps en fait j'ai vu dans sa vidéo son jeu lag je sais pas pourquoi C'est sais pas hein, un jeu lag comme ça pour une raison quelconque ah, c'est bizarre c'est assez étrange mais bon c'est pour ça qu'on a c'est pour ça que j'ai de avances en fait sur les vidéos j'ai vu j'ai regardé Emi sur mon ordinateur Emi a une vitesse normale et sur sa vidéo, Emmy, elle est ultra lentement. Pourtant, elle, va, elle est pas rapide Emmy, on est d'accord. Mais elle est deux fois plus lente qu'avant. même Sonic, quand il approche sa main, pour même sa bouche à, à Sonic, il va moins vite. Donc c'est pas normal. Donc pour pour le prochain épisode, pour que ce soit vraiment bien. Euh... Pour le prochain épisode, pour que ce soir, je vais chercher une autre vidéo qui, que son jeu ne bug pas. Ouais. C'est étrange, bon, comme ça. Bon, mon jeu, mon jeu, il va bien. Hein. Il n'est pas encore mort. Enfin, de toute façon, il ne peut pas mourir. C'est vrai qu'on s'en mais Sur PC, on, je l'ai acheté, hein, euh, DR. <rire> comme tout à l'heure, j'avais dit que je l'avais acheté. Hein. Ah moi bah, je savais pas comment vous mourir ici <rire> ah, d'une heure d'enregistrement quand même Non On peut faire ce niveau rapidement allez Par contre vous laissez mon Qu'est-ce qui s'est passé là Je pense qu'à un moment où je suis rentré quand quand j'ai en train de rentrer dans le véhicule Ils peuvent pas me toucher <rire> ah, C'était marrant ça par C'est pas mal Ah des fois tu les tues des fois tu les tues pas en plus mais c'était pas mal, enfin, c'était vraiment marrant ça par contre. <rire> c'est mieux que je fais pousser et tout. Après si je fais plus d'une heure, bon c'est pas grave. c'est hein. ah, Aïe Oh là Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais pas les buter. Oula oh Ah là c'était limite hein Oula oh euh. Regarde quand même Ne pas passer à travers le sol. Mais ça fait longtemps un hein, live ça fait longtemps un live hein. franchement la live j'avais très envie de le faire je mis vraiment sur ce jeu bon. il est vraiment bien franchement ce jeu achetez le quoi allez sur game voilà lâché gratos allez sur game, <rire> gratos, euh, allez sur game Jot, hein franchement c'est bizarre quand même après sur game Jot, y a pas tous les jeux genre par exemple il n'y a pas sonic aventure 2 ce jeu mais pas sonic aventure 2 oh, après, voilà. vraiment quand même je préfère celui-là pourquoi bah, c'est la même histoire mais je veux dire il y a beaucoup plus de, de personnages jouables comme sonic mania tu sais c'est la même histoire mais genre avec plusieurs personnages jouables là c'est pareil c'est la même histoire mais avec un point de vue différent alors que dans sonic mania encore c'est la même chose c'est pas vraiment différent ou voilà. Ah l'artificiel chaos, un comme ça. Hein. La première partie du niveau est enfin terminée. Euh, toute une kick. quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on je de faire. Sonic monte sur les toits. Oh, c'est pas nouveau ça. Sonic <rire> qui va sur les toits, c'est pas nouveau. Mmh. <rire> marche tout ça sur les toits, tu sais pas pourquoi Il va trop vite, hein On a vu avec Sonic, hein Marcher sur, les... marche sur les toits, vous euh... allez Je suis tombé, hein, hein je Ah si, si, Et je pense que c'est bon, ça va Non, mais c'est quoi ça Mais non, mais <rire> c'est des trucs encore Mais non <rire> Mais non, mais t'as vu ça c'est pas normal ça que je sois tombé comme ça, bon, c'est bizarre Oh non... D'accord, on est d'accord, c'était pas normal. C'était pas normal ça. Bon, t'inquiète, je vais ultra vite pour rattraper. Ouais. Ah non, la télé, du coup, elle est déjà prise. J'espère que c'est bien. Oh, pas ouais, vrai, mais c'est pas ouais. triche vous me tuez sans voilà quoi voilà hop, voilà voilà ah donc ce sera le dernier niveau on hein. fait 6 on peut le buter au moins lui l'artificiel euh, je sais pas on euh, entend toujours qu'il s'appelle artificiel chaos On les gens ils l'appellent comme ça l'artificiel chaos hein. On regarde juste la dernière scène, Oh shoot I've lost Amy I bet that robot hauled butt after her. Hein. I'd better catch her before it does. Amy. Bon on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Sonic Adventure DX. Donc, la prochaine, on va poursuivre Remy dans le prochain épisode. Donc, euh, voilà, on va... Merci à regardé ce live jusqu'au bout.